Cette toiture photovoltaïque à Quimper, elle est d'abord née d'une sollicitation euh, d'un promoteur immobilier de Quimper qui s'appelle CGPA et qui a sollicité Nercop Bretagne pour installer sur un bâtiment qui allait être construit des panneaux photovoltaïques. On y a répondu favorablement pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est bien sûr produire de l'électricité renouvelable. Donc vraiment avoir un impact concret sur la transition énergétique, puisque là on a 500 m2 de panneaux photovoltaïques qui produisent à peu près l'équivalent de, de la consommation électrique moyenne de 20 foyers français, tout compris chauffage, eau chaude, usage spécifique. Donc la première chose, c'est bien ça, c'est contribuer de façon significative à la transition énergétique. Et la deuxième, c'est aussi euh, avoir un, un, un support pédagogique de sensibilisation, de communication, pour montrer à nous-mêmes et nos sociétaires, mais aussi à l'extérieur, que c'est possible et simple de réaliser des installations concrètement. Donc, l'avantage la, d'un panneau photovoltaïque, c'est qu'il est visible, il peut être installé rapidement, euh, il est relativement simple à comprendre Là où d'autres moyens de production comme l'éolien sont plus complexes, mettent plus de temps à sortir de terre, nous, on ne les évacue pas du tout. Mais l'avantage de cette centrale photovoltaïque, c'est bien de répondre à ces deux enjeux, produire de l'électricité renouvelable d'une part, et aussi être un démonstrateur, un outil de sensibilisation, de pédagogie. Alors l'inauguration de ce toit de panneaux photovoltaïques, donc à Gourvilly aura lieu le 5 mars, euh, donc sur les, le toit des magasins euh, de Nous anti et de Qui Alors les panneaux ne se voient pas euh, depuis le sol. Euh, moi, je suis montée au moment de l'installation rejoindre Jean-Baptiste et Johanna, euh, donc deux salariés de tenerco Bretagne qui étaient qui assistaient à l'installation par la société spécialisée. C'est assez impressionnant. Et là, nous espérons. Ce n'est pas sûr à 100% encore aujourd'hui, parce qu'il y a des détails techniques à régler, mais nous espérons pouvoir permettre aux clients, aux sociétaires, aux visiteurs qui seront là, euh, pouvoir monter sur une nacelle pour voir le toit et les 250, euh, 450 ou 500 panneaux photovoltaïques qui sont installés. Donc, rendez-vous le 5 mars de 10h à 12h30.